Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des Baby Dogecoin, les dernières nouvelles concernant cette pièce. En premier lieu nous allons parler des Baby Doge Swap et en second lieu nous allons parler des jeux Play to Earn des Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de crypto monnaie. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo et à la partager au maximum de personnes. Pour les personnes qui aimeraient se former en trading et en crypto monnaie en général, vous pouvez me contacter via mon compte WhatsApp, le lien est dans la barre de description et je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre canal Telegram, le lien aussi est dans la barre de description. Baby Dodge, la troisième crypto-monnaie, la plus populaire sur le thème des mêmes, a récemment annoncé la date de lancement officiel de son chain décentralisé, Baby Doge Swap. Selon l'annonce, le réseau principal Baby Doge Swap devrait être mis en ligne le 5 octobre 2022. Il faut noter que Baby Dodge a lancé son application bêta d'échange décentralisée sur la Binance Testnet le 16 août 2022. Baby Doge Swap permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, d'échanger ou d'échanger tout simplement n'importe quel jeton sur la Binance Marching en connectant leur portefeuille respectif sans aucune inscription. Les utilisateurs peuvent également gagner des récompenses passives avec la crypto. Sur le Baby Doge Swap, les utilisateurs peuvent faire le staking, le farming et plein d'autres surprises qui vous attendent. De plus, Baby Doge Swap prétend être une solution beaucoup moins coûteuse qu'Ethereum car elle permet aux détenteurs de Baby Dodge de profiter des frais d'échange les plus bas sur la balance marché. Baby Doge Swap est lancé dans le but de concurrencer Pancake Swap et de réduire l'offre en circulation. C'est ainsi que Baby Doge Coin a mis fin au burn manuel en se contentant que des burns automatiques. avec Baby Doge Swap il y aura une accélération concernant le burn de la pièce Baby Dogecoin. Concernant les stats de burn, on remarque que Baby Dogecoin a déjà brûlé plus de 47% des jetons en circulation et dans les dernières heures Baby Dogecoin a brûlé plus de 191 milliards de pièces et dans les dernières 24 heures Baby Dogecoin a brûlé plus de 4 trillions de pièces, ce qui équivaut à 4 880 dollars avec ce burn automatique on se rend compte que nous sommes loin des 10 quadrillions auxquels nous sommes habitués par le burn manuel après avoir annoncé le lancement de baby dodge swap le 5 octobre l'équipe en a profité annoncé la sortie prochaine des jeux play to earn de baby dodge coin qui sont en phase de test à l'heure actuelle. Il est à noter que Baby Coin a lancé son premier jeu play to earn sur Decentraland, l'une des principales plateformes métaverse du secteur. Et dans ce jeu, les utilisateurs peuvent désormais jouer avec leurs jetons non fongibles. NFT Baby Doge préféré Gagner des jetons gratuits et débloquer des NFT sympas au premier plus 2 pet park de l'univers numérique. En plus des avantages appétissants, les détenteurs de WebDoge NFT peuvent gagner 250% des récompenses dans les jeux et environ 10 000 actifs tokenisés sont disponibles sur la blockchain d'Ethereum. À partir de plus de 200 traits possibles pour animaux, des compagnies, y compris les yeux, la bouche, et les vêtements en fourrure. Bon les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo du swap. Son lancement sera-t-il un succès ou un échec J'attends vos avis dans les commentaires. Ciao pour une nouvelle vidéo.